Chers traders et investisseurs, mercredi 29 janvier, bonjour. Alors c'est incroyable hein, ce que nous pressentions est arrivé. Nous avons été hier dans un cas typique de FOMO. Fear of missing out. Quel rebond hier, sur les marchés américains essentiellement et encore ce matin sur les marchés européens. Nous sommes impressionnés. Alors, est-ce que c'est le rebond du chat mort ou une reprise réelle Eh bien, nul ne le sait. Croyez-moi, nul ne le sait. Nous naviguons totalement à vue. Bon, il faut dire que nous avons obtenu deux très bonnes nouvelles que sont les résultats de LVMH et Apple. Ils sont tous les deux fantastiques. Est-ce que cela est suffisant pour que les marchés se reprennent Eh bien, nous n'en savons strictement rien. Et personne n'en sait rien. Donc nous devons être extrêmement méfiants face à ces réactions épidermiques des marchés. Ils peuvent très bien continuer à rebondir comme retomber lourdement. Tout dépend des nouvelles nouvelles qui vont arriver dans les heures ou les jours qui viennent. Et dans ce contexte difficile, ce matin nous avons de nouveau réalisé un strike, c'est-à-dire trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles.